Je vais vous présenter très brièvement le site que j'ai fait. Euh, donc là, vous trouverez toutes les données euh, que vous voulez sur les Indiens Yukuna et Tanimuka. Alors, euh, disons, euh, alors, dans, sur ce site, vous trouverez par exemple énormément de, de narrations euh, avec, euh, disons, euh, des, des vidéos. Euh, sur, euh, bon. Alors tout ça, ça, on trouve ça aussi sur YouTube. Hein. Et alors, euh, bon, vous pouvez avoir les, les sous-titres euh, normalement euh, en français, voilà, qui apparaissent. Alors, bon, il y a aussi euh, beaucoup de conversations euh, dans ces langues. Euh, et aussi euh, des, euh, des paroles cérémonielles, euh, des films. Euh, bon, vous trouvez euh, énormément de choses, et puis vous avez aussi la langue Tanimuka qui est une langue complètement différente, donc là, par exemple, euh, je peux vous montrer euh, un petit peu de, de quoi ça a l'air, hein, une cérémonie dansante euh, chez les Yukunas, euh, et alors on a des, des, paroles, des, euh, des dialogues cérémoniels. tout ça, vous avez les corpus euh, de transcription, euh, tout, tout ça, évidemment, c'est extrêmement difficile à retenir sur le terrain. Les, les autorisations, euh, euh, bon, ça prend. On les a pas toujours. On les a pas toujours. Et euh, bon, alors, ce que, vais, ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est. Euh, Imaginez bien qu'un ethnologue quand il arrive là-bas, euh, s'il veut enregistrer, s'il veut filmer, euh, face à tous ces anciens, euh, c'est très compliqué euh, d'avoir les autorisations. Euh, parce que tout ça c'est sacré, hein, c'est des paroles qui sont euh, mo moitié secrètes. Euh, en plus dans des langues différentes, là, vous avez euh, du tanimuka et en face vous avez du Dukuna. Bon. Alors, je, maintenant, je vais passer. pour PowerPoint. Euh, ah oui, il y a aussi les projets aussi, que, que, disons, tout ça vous avez plus de détails. Et puis donc, si vous allez voir dans ma bibliographie, euh, vous avez en ligne mes mémoires de synthèse d'habilitation à diriger des recherches. Et vous avez tous les problèmes. Au chapitre 2, je parle de tous les problèmes que j'ai rencontrés sur le terrain. Enfin, il n'y a pas été un terrain facile. Euh, en Amazonie colombienne, c'est plutôt très compliqué. Euh, bon. Alors maintenant, je vais couper euh, le son, je vais couper Internet, tout ça. Et puis, je vais passer à mon PowerPoint. Oui, quand, quand on. Alors, voilà, donc j'ai traduit un petit peu en anglais, euh, mais bon, on n'a pas tellement de temps pour que je vous raconte tout ça en anglais, sinon je vais passer le temps. Alors, euh, le, le problème, c'est que euh, dans ces régions, on a absolument besoin d'ethnologues de terrain, simplement. D'ethnologues linguistes, simplement, il n'y en a pas. Hein. Euh, pensez que... Bon, ça fait 20 ans que je vais dans cette région, et, euh, faut, disons, même les Indiens, ils me considèrent comme un fou euh, de, de continuer à aller là-bas. Il euh, y avait tous les problèmes avec la guérilla, euh, trouver des financements, etc. Bon. Euh, donc, bon, euh, énormément de difficultés. Ah oui, j'en profite aussi pour vous parler du site du LACITO, aussi, quand même, où il y a le programme Archivage et Pangloss, qui recense aussi euh, toutes les langues du monde, et qui euh, donne, euh, disons, toute la documentation sur ces langues, euh, donc pour les, les linguistes et nos linguistes voilà. Un petit rappel, disons, sur la localisation de ces Indiens Yukuna et Tanimuka, qui sont au sud-est de la Colombie, à la frontière avec le Brésil. Voilà. Et alors... Bon, si on peut résumer euh, les difficultés euh, d'accès euh, à ces terrains, il y a premièrement la méfiance vis-à-vis -vis des Blancs. Alors ça, on retrouve ça dans toute la littérature orale de ces Indiens. Euh, pour eux, les Blancs, depuis l'origine, depuis les premières rencontres, euh, ce sont des menteurs. En, en espagnol, ils disent euh, « los blancos les están engañando a los indígenas », euh, gagnal c'est vraiment tromper, mentir, et ça, ça fait partie des récits sur les Blancs. Donc nous, euh, ethnologues, quand on arrive là-bas, tout de suite, euh, on est, est étiqueté menteur. Donc, euh, bon, ensuite, ça, ça, donc ça crée des problèmes pour commencer son terrain. Et il y a aussi un manque de compréhension et d'intérêt pour le, le travail des chercheurs en général. Euh, pensez bien que l'observation participante à la Lévi-Strauss... Les Indiens, ils en ont que faire, ont, vraiment ça ne les intéresse pas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est des projets qui amènent des, des ressources, qui amènent de l'argent, des, des marchandises, des infrastructures. Et euh, donc même l'ethnologue, le, le, s'il essaie de se transformer en euh, participant observateur, donc faire de la participation observante, même ça, euh, aller chercher du bois, et ils fichent hein, il s'en fiche complètement que ethnologue s'il n'a pas d'argent, il peut retourner chez lui. Euh, donc ce qu'ils veulent, c'est vraiment, vraiment des projets euh, avec des rentrées d'argent. Et ça, c'est euh, ce que nous dit aussi euh, Bruce Albert quand il parle de terrain post-malinovskien. C'est fini euh, l'époque de, de la colonisation où euh, Malinowski, il pouvait euh, arriver euh, tout en blanc et euh, faire ce qu'il voulait, euh, en gros, pour recueillir des informations, hein, comme un fonctionnaire euh, administratif euh, qui a toute autorité. Quand on arrive en Amazonie, c'est contraire. On, on doit faire avec, euh, disons, les autorités indigènes qu'on a sur place. Euh, les, les Indiens se sont euh, organisés. Euh, en, en association ils ont euh, beaucoup d'autorité par rapport euh, au gouvernement euh, colombien ils se défendent, ils ont eu des ressources on leur a donné des réserves in des, des réserves indigènes des territoires qu'on appelle réservables en, en, en Colombie et sur leurs terres, donc, ils est centré qui ils veulent et euh, donc si c'est simplement des chercheurs qui vont faire comme ceux qu'il y avait avant, c'est-à-dire obtenir des postes, s'enrichir, et puis ne plus retourner sur le terrain. Ça, ils n'en veulent plus, hein, les, les Indiens, ils ne veulent plus de ça du tout. Donc la première chose, c'est quand on arrive, il faut se justifier, expliquer qu'est-ce qu'on va faire, en quoi ça peut les intéresser, et ensuite ils vont avoir des longues discussions, et peut-être ils vont vous accepter, sinon ils vont vous, ils vont vous dire « bon, bah, c'est bon ». Vous pouvez repartir avec le prochain avion. Bon. Euh, ensuite, un autre problème, c'est l'avidité pour les marchandises et autres ressources extérieures. Donc, euh, nous, on arrive avec nos appareils photo, nos caméscopes, euh, nos, nos ordinateurs. Tout ça, on peut se le faire voler très rapidement, comme un peu partout en Colombie. Euh, ça aussi, ça peut poser des petits problèmes. Bon. Alors... Euh, donc ensuite, on a, euh, alors si on veut faire de, de l'observation participante, il faut absolument s'engager sur le long terme, ce que moi j'ai dû faire, c'est-à-dire euh, revenir régulièrement et faire un, un travail intensif, approfondi, pas juste recueillir deux petites légendes, faire de sa thèse et puis plus revenir, ça c'est plus possible. Et euh, c'est seulement euh, au fur et à mesure que on, on, les, les indiens nous voient revenir régulièrement, euh, euh, chaque année elle, euh, idéalement, hein, ce que j'ai fait après ma thèse en 2001, je, je revenais grâce à, heureusement, à des financements du LACITO pour mes terrains, euh, c'est euh, euh, quand ils nous voient revenir, bon, bah, à chaque fois on a de plus en plus de gens qui ont confiance et qui veulent travailler avec nous, même des anciens, hein, et c'est là qu'on commence à faire un travail, disons, assez intéressant. Bon. Alors, ensuite, il y a aussi euh, l'obligation d'informer toutes les communautés de, de, des environs et à obtenir l'accord général de toutes les communautés d'une réserve indigène. Et ça, c'était un énorme problème pour moi, euh, qui m'a empêché euh, de rester en réserve indigène euh, lors de mes premiers terrains, c'est-à-dire avant ma thèse parce que euh, j'arrivais euh, juste après une grande assemblée euh, de toutes les, des douze communautés sur un énorme territoire, et si on arrive trop tard, on va pas faire la, la prochaine assemblée, ça sera l'année d'après. Donc euh, c'est bon, j'ai plus qu'à attendre un an, euh, c'est plus possible. Donc la seule chose que j'ai pu faire, c'est d'aller dans une petite communauté qui, heureusement, euh, était la seule de, son, de sa petite réserve, donc à côté d'un village qui s'appelle La Pédrera. Et donc, c'est là que j'ai pu faire, euh, en gros, euh, l'essentiel de mes terrains, parce que sinon, c'est impossible. Alors, ce qui les intéresse, les gens, euh, là-bas, il faut, euh, s'il y a peu de choses au début, mais il faut absolument donc, susciter euh, ces, ces intérêts euh, dans les, chez les populations locales, donc scruter euh, tout ce qui peut les intéresser. Donc, euh, alors, les savoirs scientifiques, les, les, les, les, disons, de chez nous, euh, a priori, au début, ça ne les intéresse pas tellement. Hein. Euh, ce qui les intéresse bizarrement, c'est nos us et coutumes exotiques. Par exemple, ils me demandent souvent, alors là-bas, en France... Euh, euh, comment on mange, des choses qui nettes. Hein. Euh, combien de temps on met pour venir en avion, pour traverser l'Atlantique Ah, tu mets 12 heures, euh, c'est incroyable ça Alors ces choses exotiques de l'ethnologue, bon ça les intéresse Puis après, nous, on, on est le, le clown, on nous balade d'une communauté à une autre pour, pour montrer le français, comment il vit là-bas, etc. Toutes les choses biz bizarres, étranges du français. Euh, bon, voilà. Euh, ensuite, montrer les produits les résultats des recherches précédentes sur les terrains, ça, ça peut les intéresser euh, parfois. Euh, donc les livres, par exemple, de, de, mon, de celui qui a dirigé ma thèse en anthropologie, qui s'appelle Pierre-Yves Jacopin, qui avait aussi travaillé chez Sayukuna. Heureusement, euh, lors de mon premier terrain, j'avais été avec lui, et donc il a pu me présenter aux gens. Donc, euh, on a, Il avait amené plein de photos de ses terrains, des enregistrements audio vidéo. Euh, ça, ça, les, ça, ça les intéressait de voir les, les photos qu'avaient qu 30 ans. Euh, forcément, ça les intéresse. Bon, Si on a des livres avec des images, euh, montrer les résultats des recherches précédentes, ça c'est concret. Et puis ils se disent, tiens, bah, eux, ils ont quand même fait un, un travail qui se voit en Europe, qui se voit euh, à l'étranger. Tiens, bah, nous, finalement, euh, le, le travail de nos grands-parents, hein, il existe encore... Euh, aujourd'hui et on en parle encore à l'étranger, ça, ça les disons, ça, ça les intéresse. Et puis aussi quand l'anthropologue ou le linguiste s'implique euh, dans les problèmes locaux, par exemple, avec les missionnaires, ils ont eu d'énormes problèmes, parce qu'au début, les missionnaires, ils, ils interdisaient euh, aux, aux jeunes Indiens de, de parler leur langue dans, des, dans les écoles, dans les écoles, euh, dans, les écoles de, des inter, dans les internats. Et, euh, et, et puis, ils interdisaient aussi leur cérémonie dansante, Donc, euh, parce que tout était diabolisé, le rite du duo paris qui est euh, un, une divinité euh, que, les, que les hommes euh, honorent en faisant des, des grands rituels, en allant sortir des grandes trompes... Euh, euh, caché dans la forêt, les femmes ne peuvent absolument pas voir ça parce que si elles voient ces trompes, on dit qu'elles vont mourir de leur euh, de leur menstruation. Donc tout ça c'est très secret, très secret, très caché. Euh, tout, les, tout ça, les missionnaires euh, diabolisaient tout ça, donc ils interdisaient euh, ces rituels. Alors euh, quand les anthropologues, euh, les premiers euh, qui sont arrivés dans les années 70, ont commencé à remettre en cause le travail des missionnaires euh, en s'engageant euh, avec les Indiens, tout ça, ça, ça les intéresse, parce qu'ils ont un point de vue extérieur, un point de vue socio-anthropologique sur leurs propres problèmes, évidemment, ça les intéresse. Bon. Et puis, quand on peut valoriser d'un point de vue international, leur identité, leur culture, leur spécificité indigène, ben, finalement, il n'y a que nous, anthropologues ou linguistes, qui, qui faisons ça sérieusement. Et qui leur donnons, euh, finalement un, un écho, euh, une visibilité un peu partout. Donc, quand ils se rendent compte de ça, euh, là, ils viennent de plus en plus travailler avec nous. Bon. Et alors, euh, nous, finalement, anthropologues et linguistes, qu'est-ce qu'on fait On fait de la publication, on publie, euh, on, on, on rend visible euh, leur société. Alors, on le fait à travers nos carnets de terrain. Bon. Euh, qui finissent par devenir des curiosités, nos petits dessins, tout ça, ça les intéresse. Puis, surtout quand on commence à écrire dans leur langue, euh, quand on transcrit leurs récits. Euh, alors après, nos, des fois, ils nous, ils nous veulent carrément nos cahiers euh, avec nos récits, tout ça pour vous dire les difficultés de, de, de faire du terrain. Et des fois, si on note des champs, alors là, c'est encore plus, plus intéressant. Moi, et euh, alors Ce que je fais aussi, c'est que je distribue les cahiers les, les, et les enregistrements pour que les, disons, les, les, les jeunes qui, qui sont capables d'écrire euh, puissent transcrire les enregistrements euh, au maximum, et même, des fois, ils transcrivent les champs. Et alors c'est là que j'ai découvert que la langue Yukuna, euh, selon les voyelles, on a une note pour chaque voyelle, le A, le E, le I, le O et le O, correspondent à des notes parce que simplement en lisant euh, les, ce, qui, ce qui était les chants, ils arrivaient à, à, à chanter, ce qui était incroyable. Et euh, bon, voilà, j'ai découvert des choses comme ça. Hein. Bon, euh, je, donc j'ai aussi fait des, des ateliers d'écriture, des ateliers informatiques. Euh, tout ça, évidemment, ça les, ça les, int ça les intéresse, euh, ça permet aussi de, de publier plus facilement, d'aller plus vite, parce que pour nous, noter, disons un ethnologue, quand il note tout seul, évidemment, il perd beaucoup de temps. Hein. Mais s'il si peut distribuer, euh, collectiviser le travail, ça va beaucoup plus vite, il recueille des masses d'informations, ce qui m'a permis d'en mettre des masses aussi dans, sur mon site. Bon. Et puis, la pratique collective de la vidéo. Alors, la vidéo, c'est un instrument fantastique. Il faut, euh, moi, je m'en sers, en fait, moi, ma méthodologie, finalement, c'est la méthodologie du filet de pêche à la vidéo. Euh, C'est-à-dire que la, la vidéo me permet de recueillir des, des, des quantités d'informations de, linguistiques et gestuelles avec leur situation. Et c'est ça qui est fondamental dans mon travail d'anthropologue linguiste, c'est de recueillir d'abord des situations et puis... Euh, dans ces situations, on, on, on trouve forcément des échantillons de conversations qui nous intéressent euh, pour, disons, pour les analyser en profondeur, dans, dans des discussions où les gens se disputent, etc. Et c'est ça qui est passionnant, justement. C'est dans les conflits qu'on a les choses les, les plus intéressantes. Bon. Euh, les plaisanteries sexuelles, etc. Bon, j'ai pas le temps de développer, mais là on recueille des choses fantastiques avec leur situation. Et alors, ensuite vient le, le problème de la publication de tout ça. Alors, comme, comme on le disait juste avant, comme Rémi le disait, on n'a pas les institutions adaptées à notre travail, c'est-à-dire qu'on a des quantités tellement énormes de données que qui va publier tout ça bon. euh, Personne. C'est Moi, par exemple, quand j'ai recueilli des incantations, euh, j'ai euh, fait mon ouvrage d'habilitation là-dessus, euh, 1340 pages. Euh, bon, Il y a 300 pages pour le premier livre euh, d'analyse, donc euh, qui est organisé en chapitres. mais on a une, un deuxième tome qui est finalement l'encyclopédie de toute la faune et de la flore du point de vue des indiens. Quand ils veulent euh, avoir un effet euh, magique, euh, les chamans nomment des plantes et des animaux qui ont chacun une propriété magique. Donc ils doivent nommer toute la liste, par exemple la liste des fruits sucrés, euh, pour soigner les venins euh, des serpents, c'est-à-dire qu'il y a des oppositions euh, structurales, pour soigner le venin euh, qui est, en, en fait, de leur point de vue, un curare amer, eh bien on le soigne avec des choses sucrées, donc oppos une opposition, le doux et l'amer. Bon, euh, tout ça, c'est des incantations très très longues, euh, donc ça c'est impubliable et en, et en plus l'autre problème c'est que je ne peux pas mettre ça euh, en ligne puisque tout ça c'est secret donc voilà on est complètement bloqué bon pour le reste euh, j'arrive à peu près à mettre en ligne pour les conversations simplement je suis obligé d'effacer ou de mettre des, des silences quand les gens se disputent et qu'ils vont critiquer leurs voisins etc. Euh, pour pas que ça crée trop, trop de problèmes bon alors ce que j'arrive à par exemple il y a des, y a des, des, des mythes que je peux mettre sur YouTube, parce que euh, quand je, je dis aux gens, euh, voilà, euh, tel vieux, il est sur YouTube, et il raconte euh, ses histoires en Yukuna, eh bien l'autre vieux, en, euh, il veut faire pareil, il se dit, il ben, n'y a pas de raison que lui qu'il soit sur YouTube et pas moi, moi aussi je sais les histoires, etc. Donc là, après, les, les informations, euh, les données arrivent en masse, et il faut enregistrer à toute vitesse, parce que ces vieux, comme on disait avant, ils ne sont pas immortels, D'où euh, mon, mon retard, parce que j'ai dû passer des années, 20 ans, à transcrire, euh, transcrire, transcrire, transcrire, au, dé au détriment des publications, avant que les vieux meurent. Et euh, donc, par exemple, celui qu'on voit là, là au milieu, bon, ben, il est mort. Euh, donc, mais je suis content d'avoir transcrit euh, toutes ces incantations, ces mythes, etc. Parce que ça, maintenant, euh, des vieux comme lui, euh, y en a, y en a, on les compte sur les doigts d'une seule main, malheureusement. Alors... Maintenant, donc on a la nécessité d'un enseignement ethno-éducatif spécifique et adapté, c'est-à-dire que malheureusement les écoles ça fait des dégâts là cest c'est-à-dire que euh, l'enseignement deux jours sur un tableau blanc, bien, ça se fait en espagnol, et même quand, euh, quand, disons, quand ils ont de la chance, on a en, des, des, un petit peu d'écoles bilingues, mais malheureusement, les programmes ne sont pas du tout adaptés et les modèles de consommation sont des modèles de consommation de la vie rurale. Donc les, les, Indiens, les jeunes Indiens, ils n'ont qu'une idée, c'est de partir dans les grandes villes, malheureusement, à cause de ces écoles. Bon, Il y a eu plein de problèmes dont, dont, dont j'ai déjà. Euh, J'en ai parlé un petit peu avec le, les missionnaires euh, euh, qui interdisaient les, les, les langues indigènes à l'école, etc. Mais il y a eu plein de problèmes avec, avec l'école. Bon, donc il faut absolument que les vieux soient réintégrés dans l'école. C'est-à-dire que la meilleure manière d'enseigner de, l'usage de la langue, parce qu'on s'en fiche finalement euh, de nos petites histoires qu'on arrive à transcrire, c'est pas ça qui va sauver les langues. Ce qui va sauver les langues, c'est qu'on les utilise concrètement, au quotidien, chez ces gens. Et la façon de les utiliser, pour eux, c'est d'aller dans la forêt, c'est de, de, de, de s'intéresser aux plantes, aux animaux, au quotidien, avec leurs anciens, avec leurs anciens. Et c'est cet usage, l'apprentissage avec les vieux, dans leur famille, qui permet d'entretenir de, l'intérêt pour la langue. Ce n'est pas les petites histoires qu'ils ont trouvé à droite et à gauche dans les, dans les quelques bibliothèques qui persistent à avoir quelques petits, disons, des petits contes, euh, bon, il n'y a, a presque rien. Euh, alors, donc, il faut absolument que les, les, les jeunes y continuent à, à aller voir les vieux le soir pour écouter les mythes, pour écouter les chants et participer et s'intéresser aux incantations, avoir envie de les apprendre. Malheureusement, euh, c'est plus le cas et l'école est malheureusement en grande partie responsable. Et ce qu'il faut aussi, c'est accroître la coopération entre les formes d'enseignement traditionnelles et celles des écoles, c'est-à-dire que les, euh, les écoles s'intéressent davantage à la manière, disons, traditionnelle d'enseigner, donc ça se fait absolument sans cahier, tout se fait oralement, comme on le disait euh, hier euh, à propos des Navarros. Bon, alors, euh, ce qui reste à faire aussi, c'est développer la documentation et les recherches sur les savoirs sélevatiques et thérapeutiques indigènes. Donc, donc, identifier la faune et la flore en milieu selvatique, en coordination avec les universités, les instituts de recherche biologique et botanique. Euh, Heureusement, euh, en ce moment, à l'heure actuelle, ça ne se fait pas du tout, ça. Euh, par exemple, on, on voit une, une, une ethno-biologiste euh, euh, biolo, qui s'intéresse, enfin non, elle est, elle est simplement biologiste, et elle s'intéresse aux, aux oiseaux, donc elle, ce qu'elle fait, elle fait un petit peu ce que je fais avec la méthode du filet de pêche, elle installe des filets, des filets de biologistes en plein milieu des jardins indigènes pour capturer des petits oiseaux, et puis ensuite elle identifie ces oiseaux. Le problème, c'est qu'elle ne demande absolument pas aux anciens euh, disons les modes de vie de ces oiseaux, à quelle heure, on peut, à quelle heure ils arrivent dans les jardins, euh, à, disons à quel moment on peut en capturer. Euh, pareil, il y avait un autre biologiste spécialiste des singes, euh, il est resté là-bas une semaine, il n'a pas réussi à capturer un seul singe. Pourquoi Parce qu'il il était, il était euh, incapable de demander... Euh, aux gens, mais quel est le mode de vie des, des, des singes À quelle heure est-ce qu'ils arrivent Non, ils arrivent très tôt le matin. Lui, à très tôt le matin, ben, il dormait. Bon, ben, ce n'était pas possible de faire, de, de faire un, un, un terrain biologique de cette façon. Alors là, par exemple, on voit euh, Fermi, un, un chaman qui trouve avec l'oiseau mort. Alors la, la pauvre biologiste, elle était effondrée. Oh mon petit oiseau, il est mort. Euh, je l'ai trouvé, c'était trop tard, dans mon filet. Bon bah voilà la façon dont il travaille. Donc il faut absolument développer cette coopération entre, euh, disons, euh, chercheurs, universitaires et euh, les, les, les anciens qui savent, qui connaissent parfaitement euh, la faune et la flore. Et puis, euh, dernier point, il faut absolument étudier systématiquement euh, ces thérapies chamaniques en coordination avec les hôpitaux, les centres de santé, les personnels soignants. Parce que malheureusement, il n'y a, a aucun respect euh, des... Disons, des, des, des du chamanisme local. Alors, quand, un, quand un malade arrive à l'hôpital, eh bien, on lui donne n'importe quelle nourriture. Et pour les chamans c'est horrible, les nourritures qu'on leur donne. Ce qui explique pourquoi les, les, les gens meurent à l'hôpital. Euh, ils connaissent absolument, disons, les, les médecins ne connaissent absolument pas euh, les, les, disons, les, les façons de, de, de, de, se, de se soigner pour les gens. Donc, il y a des conflits énormes à cause de ces problèmes. Voilà. Merci beaucoup.